Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, petite vidéo aujourd'hui, fourmis charpentières, encore une fois. Dans une maison, vous allez voir, je vais vous montrer par où ils passent. Ils se sont mis dans la toiture, et ils se sont placés sur l'isolant. Mais avant de voir ça, de monter sur la toiture et de faire le traitement, je vais vous montrer d'où ils arrivent. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, vous voyez tous les arbustes. Donc les fourmis charpentières, c'est des fourmis qui vivent dans les arbustes, dans les arbres, qui ne se nourrissent pas de sucre qu'il y a dans les cuisines, tout ça. Donc ils n'envahissent pas les cuisines, ils vont surtout dans les toitures nichées. Donc on va regarder le parcours. Donc on a dit que ça arrivait de ces arbustes. Donc ils arrivent par le sol. Et ils commencent à arriver sur la terrasse. Donc voyons, on continue le chemin, on arrive à la table. On continue. Donc je ne sais pas si vous les voyez. Donc toujours pareil. Pour repérer d'où ils arrivent, on suit leur chemin. Ils commencent à tourner sous le plastique. Et si vous voyez à côté, mais la, pro la propriétaire met un petit piège à fourmis pour les attirer. Mais ces pièges là ça marche pas du tout pour les fourmis charpentières. Donc là on va faire le tour. Donc là vous voyez pas mais il monte. Il monte tout le long. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a le plastique. Ils monte tout le long du bois. Suit la charpente les ressort ici et à partir de là ils vont commencer à rentrer dans, dans la toiture donc là je vais monter sur le toit je vais détuiler et on va voir jusqu'où ils vont allez à de suite bon là je suis sur la toiture j'ai détuilé donc il y a des fourmis vous allez voir l'isolation c'est du polystyrène donc les fourmis ont tendance à rentrer dans le pôle sirène passer par les fissures et creuser donc je vous montre ça donc il faut faire attention de ne pas tomber alors je ne sais pas si vous voyez c'est un peu sombre donc c'est difficile à voir donc tout à l'heure on, on était là donc ils, ont, ils longent tout le long et rentre dans le polystyrène. et vous voyez toutes ces fissures qu'il y a ici entre les, les plaques de polystyrène ou les, plâtre, les plaques de poutre et bien les fourmis ils passent là dedans et après ils creusent dans le polystyrène. donc là on va mettre un traitement cette fois ci un traitement avec de la poudre parce que s'ils ont fait des nids en plein milieu du polystyrène. et bien on pourra pas les tuer donc il faut mettre de la poudre pour qu'ils ramènent ça dans leur nid allez je fais le traitement et je vous reprends après donc voilà, l'application poudre a été mise. Donc vous voyez tout le long au niveau des fissures. Donc là, je vais refermer les tuiles. Je vais traiter en bas. Bon, vous voyez, la toiture est traitée. On ne voit pas trop parce que c'est sombre. Mais on voit qu'à l'entrée de la toiture, les fourmis commencent à faire un petit bouchon parce qu'ils savent que euh, au niveau du nid nice, ça a été attaqué donc ils hésitent à rentrer donc là je vais prendre le pulvérisateur, je vais traiter tout l'avant de la tuile tout le parcours jusqu'à l'arbuste voilà le traitement est fait Alors comme j'ai dit tout à l'heure hein, c'est un, un produit euh, qui meurt au toucher ils ramènent pas ça dans leur nid parce que les arbustes ils sont juste juste là et le but c'est qu'ils ramènent pas de produits dans les buissons donc on traite la terrasse ça fait une barrière à insectes et en même temps ça détruit ceux qui viennent toucher donc vous voyez, quand il meurt, quand il meurt, il y a la queue qui se lève. Là, on voit très bien que cette fourni comme je vous disais tout à l'heure, ne mange pas de sucre, il mange des puces on la voit en train de transporter un puissant malgré qu'elle marche sur le produit qu'elle va mourir voilà, c'est ça leur nourriture bon voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu cette petite information sur les fourmis charpentières. je n'aime pas traiter ces insectes et les fourmis c'est quand même quelque chose que j'adore je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont amateurs de fourmis donc je fais un petit bisou à, à Tonton Snake lui qui a une chaîne où il parle beaucoup des fourmis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et je vous dis à